Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur le mode tabletop simulator de Noble War. alors pourquoi un mode TTS me demanderez-vous Tout simplement parce que l'éditeur a eu un mal fou à cause des conditions sanitaires à produire des prototypes physiques, la légende dit qu'il en existe un quelque part dans le monde que je ne perds pas espoir de recevoir. Pour l'instant on va se contenter donc de cette version dématérialisée pour apprendre les règles et découvrir un petit peu les mécaniques. Il s'agit du deuxième jeu de Guildhall Studio. Le premier, c'était Sea of Legends. Euh, si vous ne suivez pas ma chaîne, ça fait partie facilement de mon top 5 cette année. Il a été financé l'année dernière, il est en cours de livraison. Euh, je vous mets d'ailleurs euh, dans le coin là, là, la vidéo découverte de ce fameux jeu. C'était assez ambitieux finalement. C'était un jeu de pirates, un petit peu narratif, euh, accompagné d'une application. Et l'application en fait, elle allait générer, elle va générer des histoires aléatoirement selon les personnages qui sont en jeu, selon les PNJ qui vont donc interagir et faire une sorte de monde vivant autour de vous euh, et qui vont aussi répondre à ce que vous faites. Cette application elle est d'ailleurs encore en cours de développement, elle n'est pas complètement terminée, c'est un jeu qui est amené à évoluer. Ici, il y a rien à voir, dans Unable War, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de narratif, et on est sur du contrôle de zone. Alors vous allez me dire, c'est scandaleux, quel manque d'audace, quel retour en arrière, pas sûr, pas sûr du tout. Je pense que ce que vous allez voir aujourd'hui, vous ne l'avez pas vu beaucoup, dans les idées, dans les concepts, et c'est quand même assez rare aujourd'hui d'innover sur des, bah, des jeux comme des jeux de contrôle de zone. On est dans un pays qui n'a pas de nom, en l'état il, il ne m'a pas été communiqué, et dans ce pays qui n'a pas de nom nous avons euh, deux royaumes qui n'ont pas de nom non plus, le royaume bleu et le royaume rouge, alors je suis sûr que ça va changer d'ici au, au début de la campagne bien sûr, et ces deux royaumes ils se font la guerre, ils déclarent la guerre, on voit que là, la frontière elle est bien au milieu avec un camp rouge un camp bleu, et ici on voit donc les deux cours qui ont décidé de s'affronter. Vous, vous êtes une famille, qui, euh, chaque joueur va être une famille, donc qui va se retrouver euh, plongé dans ce conflit. Et comme dans tout bon conflit, moyenâgeux, euh, fantasy, euh, l'idée, ce qui vous importe, vous, c'est pas tant de gagner la guerre, c'est pas tant qu'un camp gagne ou l'autre, ce qui vous importe, c'est ce que vous allez vous retirer de ce conflit. Donc on est sur un jeu euh, machiavélique, on est sur un jeu de manigance, on est vraiment sur du sale, parce que l'idée, en fait, c'est de profiter euh, de la détresse, finalement, hein, de la, des horreurs de la guerre, pour vous élever... Dans les rangs de la, de la hiérarchie pourquoi pas devenir roi mais c'est même pas l'obligation ce qu'il faut c'est le mieux se placer possible et que à la fin de ce conflit finalement vous s'en en sortiez grandi alors tout ça va se mesurer à coup de, de points de prestige Des points de prestige il y a plusieurs façons d'en récupérer d'abord à la fin de la partie on va mesurer l'or que vous possédez vos richesses évidemment euh, si vous devenez roi ou si vous avez été roi pendant le, pendant le conflit on verra ça bien sûr ça augmentera également le prestige de votre famille euh, le contrôle des régions malgré tout aura une importance même si encore une fois le fait de qu'un camp ou l'autre remporte la bataille n'a aucune importance. Et enfin, en suivant les décrets des rois, des deux rois, des deux monarques, euh, en faisant un petit peu de cirage de, de pompe, on va aussi augmenter son prestige et, et, et potentiellement gagner d'ailleurs pas mal de points. Alors la mise en place n'est pas particulièrement longue, mais j'ai quand même pris de l'avance, parce que sur, sur TTS c'est toujours un petit peu plus coûteux en temps. On a ici des petits jetons qui sont placés aléatoirement sur chaque région. On a également des soldats, Placés sur certaines régions. Alors en fait, dans le pays, vous avez trois types de régions. Vous avez les forteresses qui correspondent donc au, à la puissance militaire de chaque côté. Vous avez les, les moulins euh, qui correspondent donc aux fermes, mais plus généralement à l'aspect économique en fait. Ce euh, sont les, les, les bassins économiques de, des, deux, des deux pays, des deux royaumes. Et puis enfin, bien sûr, euh, les centres religieux avec ces, ces fameuses églises. Donc ce sont les trois types de régions. Sur les forteresses, Donc pour l'instant, on a des soldats qui sont prêts à la bataille. Et on a un petit jeton de cours sur chaque région. Juste au-dessus, on a le plateau de l'état de la guerre, qui va en fait euh, symboliser où en sont chaque camp, où en est chaque camp. C'est-à-dire qu'on voit qu'en l'état, euh, les bleus comme les rouges possèdent tous les deux 4 moulins, 4 forteresses. Et 4 chapelles, donc si une chapelle venait de capturée, par exemple pour le, par le camp bleu, on déplacerait ce pion ici, ça engendrerait des bonus mais ça on en parlera au moment venu. C'est ce qui permet en fait de suivre l'évolution du conflit et c'est très important de le garder à jour bien sûr dès qu'on fait un, un mouvement, dès qu'on capture une région. Sur la gauche, les cartes décrets, donc celles-ci correspondent à la reine bleue, et ici on a les décrets du roi rouge. On va y venir assez vite, parce que c'est lui au début du tour, euh, c'est aussi un petit peu ce qui va rythmer la partie, une partie se joue en 4 tours, il y aura donc 4 décrets, en tout cas 8, puisqu'il y en a un par couleur, et ça va un petit peu orienter les actions possibles et moins possibles, ou rentables et moins rentables à chaque tour. On fait un petit crochet par chaque royaume, donc on voit que la monarque ainsi que sa cour, donc ce sont des, des PNJ, hein, de joueurs, des joueurs neutres, ont chacun un petit pouvoir passif qui va être euh, activé à, à certaines conditions. Et à part le, le roi ou la reine, ils ont aussi un, un champ de compétences euh, politique, c'est-à-dire que le fameux général Clovis lui, s'occupe de tout ce qui est militaire, donc il va être plus intimement lié aux régions avec des forteresses. Ici, euh, la cardinale Béatrice, donc évidemment, s'occupe d'affaires religieuses, et le comte Virgile s'occupe d'affaires économiques. Il y en a un tchac, ça correspond à chaque région, et euh, ce sont les plus proches conseillers euh, des deux rois. Bon, Les noms ne sont pas les mêmes, mais les fonctions sont les mêmes. sont les plus proches conseillers de chaque roi au début de la partie. Vous, là-dedans, vous allez avoir le choix. Alors, dans mon, dans mon prototype là, euh, dématérialisé, j'ai trois membres de famille. Il en aura peut-être un petit peu plus pendant la campagne. Et sur ces trois membres, on va en choisir deux qu'on va jouer, et puis un hein, qui, euh, qui va être remis dans la boîte. On a également donc les trois spécialités. Ici, économique, militaire, religieux. On a un pouvoir passif aussi, qui s'appliquera à chaque tour du, du personnage correspondant. Alors, imaginons que je prenne... Allez. Une économiste donc je vais la placer ici si je suis premier joueur je prends donc elle s'appelle luna luna la riche le plus honte. et puis allez on va partir sur du militaire et le deuxième accrochez vous bien je le mets ici donc en gris on a les membres de sa famille et en rouge on a les royaumes et là vous allez me dire mais c'est bizarre quand même parce que du coup tu as des membres de la famille dans les deux camps exactement et c'est ça qui fait le sel de ce jeu là c'est que le deuxième joueur va prendre ses membres de famille n'importe lesquels. Euh, C'est peut-être plus intéressant pour l'exemple de prendre le religieux. Et donc si on a deux joueurs, le deuxième va le mettre ici et ici. Et donc, il va falloir, vous commencez à le comprendre, jouer sur les deux tableaux et réussir à placer le mieux possible les deux membres de votre famille, sachant qu'ils ne sont pas dans le même camp, qu'ils sont dans des camps qui s'affrontent, qu'officiellement ils sont ennemis. Mais donc j'ajoute à ça que potentiellement votre adversaire, l'autre joueur ici, bah C'est votre allié, puisqu'il est aussi dans le camp bleu. donc Vous dans le même camp, donc vous pouvez pas vous attaquer. Ou pas directement, on va y venir. Je vais faire un petit crochet, je reviens sur le... Le... La... la zone joueur ici. Il y a un, un paquet de cartes dont je vais vous parler plutôt à la fin de l'explication, parce que ça intervient en fin de tour. mais Il faut que vous ayez conscience qu'il existe tout de suite. Ça, ce sont les secrets. Les secrets, ce sont vos secrets de famille. Donc vous ne piocherez jamais dans ce deck. Ce sont les adversaires qui potentiellement pourront vous prendre ces cartes secrets. Et là, en fait, il y a tout votre linge sale. Il y a ragots sur vous. Il y a les saletés que vous avez faites, les saletés que vous comptez faire, tout est là-dedans. C'est vraiment euh, les trucs les plus inavouables, vous voyez, le dossier caché sur l'ordinateur, euh, c'est vraiment ça. Donc ça, en fait, plus vos adversaires en ont, plus ils ont moyen de vous décrédibiliser, voire même de vous mettre euh, vraiment, vraiment mal en termes de hiérarchie euh, monarchique. Et c'est une mécanique assez importante de crasse qui, euh, encore une fois, retranscrit très, très bien le, les mécaniques de cours et de, et de manigances qui, qui peuvent, qui peuvent s'y produire. J'ai fait une petite ellipse pour finir la mise en place, ce qui consiste en fait tout simplement à mettre chacun des personnages sur une région qui lui est associée. Luna est une économiste, donc je vais les placer sur une ferme bleue, puisqu'elle est dans le camp bleu. Le paladin, donc qui correspond à la fonction religieuse, lui se trouve juste en dessous de moi, mais il appartient à mon adversaire. Attention, c'est la, la notion qui est peut-être un petit peu difficile à, à imprimer au départ. Et puis côté rouge, donc il y a euh, le fameux guerrier de mon adversaire, qui est là-haut dans un château, et puis mon guerrier à moi, qui se trouve ici dans un château, donc également. Dans un tour, finalement, on fait assez peu de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir le Royaume Bleu qui va jouer en premier. Donc, tous les joueurs, euh, tous les personnages des joueurs qui appartiennent au camp bleu. Puis, on va faire la même chose pour le camp rouge. Donc, concernant le camp bleu, la première chose à faire, c'est de découvrir le décret royal de ce mois-ci, ou de cette année. Je ne sais pas comment ça, comment ça se déroule. En tout cas, le décret royal. Celui-ci, qu'est-ce qu'il va nous dire Il va nous dire que ce tour-ci... Si un noble bleu, donc nous bien sûr, place un jeton de contrôle sur une, sur une église alliée, il va gagner un de prestige, mais s'il si en place un sur une église adverse, il va gagner deux prestiges. Donc là on a un petit moyen d'aller booster son prestige, et on voit ensuite qu'en fin de tour, pendant la phase de cours qu'on va expliquer bien sûr, c'est le cardinal bleu, qui va euh, avoir les faveurs du roi et donc pouvoir faire une action. Le cardinal bleu, il est ici, c'est la cardinale d'ailleurs. Donc il y a deux informations à prendre en compte, une pour euh, le courant de votre tour et une pour la fin du tour. Donc ça commence déjà, vous voyez, à, à fumer un peu. Je commence donc, euh, c'est moi qui commence puisque je suis le plus haut dans la hiérarchie. Ce sera ensuite à mon adversaire. Je commence par me déplacer. Alors me déplacer, ça coûte de l'or, une pièce d'or par région que je vais traverser. Euh, donc là, j'ai cinq or pour commencer. Et euh, l'or ne sert quasiment qu'à ça en fait, l'or sert à mesurer le prestige en fin de partie pour gagner quelques points de prestige, quelques, quelques points de victoire en plus, sinon l'or ne sert quasiment qu'au déplacement, ce sont les, les, frais de, les frais de chevaux, les frais de bouche, donc je peux me déplacer tant que je peux payer donc où je veux dans mon, dans mon camp, dans ma région, dans les régions bleues, y compris les régions bleues conquises bien sûr, par contre dès que j'arrive sur une région qui est sous domination rouge, je dois m'arrêter. Donc là, en l'état, euh, d'ici, je pourrais par exemple aller ici, je ne ferai qu'un déplacement, je dois m'arrêter tout de suite, mais je pourrais très bien, si je voulais, aller jusqu'en bas, donc payer une, deux, trois pièces. En l'état, c'est pas très intéressant, donc on va aller donc en face, parce que je vous rappelle que ce tour-ci, grâce au décret royal, prendre une église adverse, ça va, ça va me rapporter deux points de prestige, et c'est plutôt fouette. Donc, je paye ma pièce, puisque j'ai fait un déplacement. Alors, j'aurais pu aussi... Vous par exemple ici, euh, donc lui c'est mon frère, mon cousin, je ne sais pas, en tout cas c'est un personnage qui m'appartient, mais il est adverse, puisqu'il fait partie du camp rouge. Si j'avais voulu le bouter hors de son territoire, sachant que chaque figurine vaut un en force, là il y a deux en force sur le territoire, il m'aurait fallu aller chercher deux soldats avant, donc celui-ci en passant dessus, celui-ci, puis revenir quand vous transportez un soldat ça coûte une pièce en plus quel que soit le nombre de cases traversées vous payez une pièce supplémentaire à la fin du déplacement bon là j'ai pas il n'y a pas grand intérêt à sacrifier autant de, de déplacements de pièces etc pour aller le bouter hors de son château on va rester ici ici donc qu'est-ce qu'on va faire eh ben on va prendre on va mettre un jeton de contrôle de notre famille du coup bleu donc maintenant cette région est bleue donc même lui, là, mon copain paladin pour en profiter, se déplacer dessus. Euh, mais c'est bien ma famille, on voit, il y a mon blason dessus, c'est ma famille qui est l'a conquis, c'est moi qui ai l'influence dessus. Tout de suite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, alors je l'avais fait par anticipation, c'est de déplacer, donc voilà, le, le pion est là normalement au départ, de le déplacer ici, puisque maintenant, nous contrôlons 5 églises. Et quand on contrôle 5 églises, on voit que dans le rond bleu, on va gagner 2 prestiges tout de suite. 2, plus 2, grâce au décret royal, j'ai déjà 4 prestiges, me voilà fort bien engagé, 3, 4... 4 donc points de victoire. Deuxième chose, on va faire. Alors ils appellent ça le, les mouvements de cours en, en anglais, je ne sais pas comment ce serait euh, traductible. En tout cas, mon action là d'aller conquérir cette, cette église ennemie euh, va faire un petit peu bouger les rangs euh, au sein de la, du clergé, du clergé bleu. Donc il y a une petite flèche, ça veut dire que je vais prendre un membre du clergé bleu et je vais le déplacer dans la hiérarchie monarchique, d'un cran au-dessus ou d'un cran en dessous. Alors est-ce que c'est très intéressant Non, puisque mon adversaire qui est dans mon camp, mais l'autre joueur euh, joue un membre du clergé, mais il est déjà tout en bas, donc je peux pas le faire descendre plus bas que plus bas. Que bas là, les, les emplacements ici sont réservés bien sûr aux, aux parties à 3 et 4 joueurs. Le faire monter, ça m'intéresse pas non plus, sachant que cette action, je suis obligé de la faire. Hein. Donc il va falloir jouer sur le clair, le, le, la cardinale. Pardon. Alors la cardinale, je pourrais la faire monter, la rapprocher du trône quelque part. Mais bon, est-ce que c'est très intéressant Pas tant que ça. Ce qui est plus intéressant peut-être, c'est de la faire descendre, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on va appliquer la deuxième partie du décret en bas, le fait d'activer donc euh, les plans de, de la cardinale, celui qui va en profiter, celui ou celle, ce sera celui qui sera le plus près. Alors s'il y en a un au-dessus et un en-dessous, ce sera celui qui sera au-dessus qui en bénéficiera le plus, puisqu'il est euh, plus élevé qu'elle euh, dans la hiérarchie. Mais si je m'étais projeté tout là-haut, en fait je suis trop loin, dans la, encore une fois dans la hiérarchie, hein, dans la l'échelle sociale, pour qu'elle s'intéresse à moi, donc finalement, je ne profiterai pas de son de ses bénéfices. Ici, donc on voit qu'en fin de tour, pendant la phase de cours, euh, c'est la, la cardinale qui va appliquer son pouvoir, son pouvoir qui dit « on gagne deux pièces pour chaque église bleue dans le royaume », et là, en l'état, c'est moi qui en profiterai, puisque c'est moi qui suis le plus près de la cardinale. Sachant, n'oublions pas, que mon adversaire joue après moi et qu'il aurait très bien la possibilité de repasser devant moi ou de faire autre chose pour m'éviter d'en bénéficier. Mais vous voyez qu'il y a encore une mécanique à voir, en plus donc de ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire récupérer des récompenses en conquérant des royaumes, essayer de suivre le décret, il y a aussi comment vais-je pouvoir profiter euh, bah de mes alliés à la cour finalement, alliés avec des gros guillemets, comment vais-je pouvoir bénéficier de leur pouvoir du jour En l'étant que je ne suis pas trop mal placé. Alors il y a une autre fonction euh, au fait de, de faire bouger la cour, c'est que, évidemment, vous vous dites, si je monte assez haut, est-ce que je peux devenir roi Oui, mais à certaines conditions. C'est ça qui est très subtil, c'est que la, le, la personne qui peut devenir roi ou reine, que ce soit d'ailleurs un PNJ ou un joueur, euh, doit appartenir à la sphère politique qui a un avantage strict sur le plateau. C'est-à-dire que pour l'instant, pour les bleus, il n'y a qu'un ecclésiastique qui peut devenir roi. Si tous sont à égalité comme ça, personne ne peut devenir roi. Si on, a, si on en a deux qui, qui dominent, pareil, personne ne peut devenir roi. Il faut qu'il y en ait un qui se détache dans le camp, euh, dans le camp choisi. Ce qui veut dire que pour l'instant, dans le camp rouge, personne ne peut devenir roi, puisque euh, la sphère économique et la sphère militaire sont à égalité pour la première place. Ce qui veut dire que finalement, le monarque est verrouillé euh, dans sa position. Et c'est intéressant, parce que si vous arrivez là avec un ecclésiastique à vous hisser tout en haut, après, il vous suffit peut-être de faire bouger un petit peu les lignes, de créer un exéco, de faire revenir avec votre personnage rouge de reconquérir une église. Et là, paf, le monarque ne peut plus bouger. Tant qu'on est comme ça, le, mo le monarque ne pourra pas bouger. Donc il est important quand on va conquérir un territoire euh, bah, de bien réfléchir aux conséquences et surtout euh, les conséquences pour l'ascension au trône. Puisque voilà, accéder au trône c'est 5 points de prestige par tour, donc accéder c'est bien, y rester c'est mieux. Et évidemment, celui qui joue en deuxième ou en tout cas en dernier aura l'avantage puisqu'il peut éventuellement retourner directement une situation qui tournerait en sa défaveur. C'est maintenant au paladin, donc au joueur adverse euh, de jouer. Donc je vous rappelle quelques éléments essentiels. Le paladin, c'est mon allié, quelque part, c'est l'allié de, de Luna. Donc il peut très bien venir ici, il n'y a aucun... Euh, pardon, ici, voilà, là où je me trouve. On est copains entre guillemets, dans les apparences. Donc il peut venir ici. et Vous verrez que c'est marrant d'ailleurs euh, ce qu'on peut faire quand on, se, quand on se croise comme ça. On peut aussi très bien rester sur place et, euh, et appliquer son influence ici. Donc là, mon, mon, joueur, euh, mon joueur paladin mettrait son... Son blason ici. Et même si le blason était déjà là, il pourrait très bien dire, voilà, je reste là et je maintiens mon influence. À chaque fois que vous restez sur une, une case et que vous maintenez donc votre influence dans cette région, et bien le marqueur ne bouge pas et vous récupérez encore une fois la récompense. Donc là, s'il reste ici et qu'il met son influence sur un château, château bleu, donc il ne bouge pas, le nombre de châteaux possédés ne bouge pas. On voit qu'il me prend un secret. Et c'est là que ça va commencer à se corser. Donc je vais lui donner un de mes secrets de famille. Je le regarderai plus tard, je vous expliquerai après. D'ailleurs, je vais vous expliquer maintenant. Imaginons que tout le monde ait joué. Je ne vais pas faire un tour complet, ça n'a pas d'intérêt. Tout le monde a joué. On va passer à la phase d'accusation. Alors là, en partant de la nouvelle hiérarchie, c'est-à-dire que lui aurait pu peut-être monter, je ne sais pas, le premier joueur là, de, des bleus, on va lui demander est-ce que tu veux accuser quelqu'un En gros, est-ce que tu veux salir quelqu'un Et c'est le meilleur moyen, quasiment le seul moyen, si vous voulez, de faire descendre dans la hiérarchie sociale, dans l'échelle sociale, quelqu'un qui est dans votre camp, c'est-à-dire un adversaire bleu. Moi, Luna, je peux pas attaquer ce clerc, je peux pas lui prendre des territoires. La seule chose que je peux faire, finalement, pour, euh, pour, pour lui damer le pion, pour l'empêcher d'aller trop pour me mettre à sa place euh, au plus haut de la hiérarchie, euh, c'est de s'allier, en fait, c'est lui faire des crasses. Donc, imaginons que pendant, le, pendant son tour, le, le, joueur, euh, le joueur adverse m'ait permis d'acquérir des secrets par euh, certaines mécaniques que je vais vous expliquer. Voilà, donc j'ai euh, trois secrets de famille. Et je vais dire oui, tiens, je veux l'accuser. Toi, là, euh, le paladin, je t'accuse de. Alors, du coup, il y a des petits textes qui n'ont. Euh, qui n'ont d'importance que pour le feu finalement pour le lore mais ça c'est marrant. Euh, euh, il se dit que les Skullgard, donc l'autre famille là-bas, euh, est trop est trop fière pour se confesser euh, et elle a commis un grave péché. Euh, on dit que leurs soldats euh, renoncent à tous leurs vœux. Et on dit que. Euh, non, un, un, un ingénieur Skullgard a, a, a admis euh, utiliser les maisons des paysans euh, pour tester son dernier trébuchet. Voilà, tout ça, c'est les ragots, en fait, que vous allez avoir euh, dans, dans votre sac et que vous allez déballer. Bim, tiens, je t'envoie te, je tout ça, il paraît que tout ça. Alors, j'en mets autant que je veux. Par contre, j'en mets deux. L'idée, si vous voulez, si je veux vraiment le salir, lui, c'est d'aller chercher des ragots, évidemment, qui ont trait à la religion. Est-ce que j'en ai Je crois que je n'en ai pas, d'ailleurs. Si j'en ai un, donc ce serait plus malin pour moi, je les mis face cachée, involontairement, hein, de mettre un ragot évidemment qui touche à la religion, puisque celui-là va compter double vis-à-vis -vis de lui. Lui, il a la possibilité de se défendre et d'essayer de se défendre. Et en fait, la, la meilleure façon de se défendre dans ce genre de, de monde abominable, euh, bah, c'est de balancer plus de ragots à la figure que l'autre. Malheureusement, il n'a qu'une carte, alors il pourrait très bien la garder pour faire une accusation lui-même plus tard, ou il peut tenter d'essayer de minimiser les dégâts et donc de se défendre avec. On va ensuite révéler les cartes. Donc lui, son ragot, il, est, il touche au clergé, donc ça m'affecte assez peu finalement, parce que moi je suis de la sphère commerciale. Donc ceux qui ne sont pas du bon symbole comptent pour 1, et ceux qui sont du bon symbole, comme ici, clergé pour accuser un membre du clergé compte pour 2. Donc là ça ferait 3 si vous voulez, cette carte compte double plus 1, et lui ça ferait 1. Donc celle-ci annule celle-ci, il me reste 2, 2 points l'accusation si vous voulez. Et ensuite, comme vous êtes finalement euh, reconnu comme... Euh, comme légitime, dans votre accusation, vous allez choisir la façon dont vous voulez demander réparation. Ou si vous êtes roi, vous allez décider directement de la réparation. Et il y a trois façons. Soit vous demandez une amende. Donc, selon, donc là on voit deux secrets, hein, j'avais une carte qui compte double, qui n'a pas été contrée. Je pourrais voler 4 or à mon adversaire. Et c'est plus important, je pense, que dans la plupart des jeux, parce que sans or, on peut pas bouger. Et sans or, quasiment, on peut peut-être plus gagner d'or. Enfin, vous voyez, c'est une situation qui peut être compliquée. Donc, je peux dire, ouais, moi, je demande une amende euh, pour... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait déjà ah, et Parce que les soldats euh, renoncent à tout leur... Euh, non, parce que euh, sa famille refuse de se confesser et qu'elle commet des graves péchés. Ou je peux, décider, euh, je peux demander à ce qu'on on le prive de ses terres. Et ça, c'est génial. Donc, selon le nombre de secrets que j'aurai en plus, que, qui n'auront pas été contrés, je pourrais soit retirer un marqueur de sa famille, donc très important hein, pour le placement, bien sûr, pour le, les points de victoire à la fin, soit même potentiellement, on le voit en bas, 6 euh, secrets, euh, même 5 secrets, euh, je peux mettre le mien à la place. Là c'est vraiment génial. Là je lui, je lui confisque des terres, en fait. Je demande à ce que ces terres lui soient confisquées. Dernière possibilité, c'est juste la, la diffamation, l'infamie. C'est-à-dire que euh, bah, le, la personne qui était accusée va descendre dans les, dans les champs sociaux. Et si j'ai assez de secrets d'avance, encore une fois vous le voyez, euh, je vais même pouvoir moi monter par la même occasion. Voilà, cette mécanique euh, de saleté. Elle est hyper thématique, elle marche très très bien, euh, elle permet d'individuer un petit peu le jeu aussi, parce que finalement la plupart des actions qui vont vous donner des gros bénéfices euh, requièrent aussi de votre part que vous donniez des secrets à l'adversaire. Donc ça permet toujours un petit peu d'équilibrer, et puis ça vous de voir en fait si vous voulez les garder pour être offensif, c'est-à-dire pour euh, d'un coup peut-être claquer 5 secrets et avoir un, vraiment une grosse pénalité derrière, ou bien les garder en mode défensif et puis éviter de vous faire euh, bah justement de vous faire euh, damer le pion comme ça, et pouvoir contrer toutes les accusations qu'on vous balancera. Ça, c'était la phase d'accusation, c'est de loin ma phase préférée. Il nous reste maintenant, pour terminer le, le tour du, du camp bleu, euh, à appliquer la fin du décret. Donc souvenez-vous, à la fin du, de la journée du, de ce tour, c'est la cardinale qui va, euh, qui va pouvoir fomenter ses plans et qui dit donc gagner deux pièces pour chaque euh, église bleue dans le royaume. Alors, on n'a pas fait jouer complètement, ici, notre ami paladin, donc de, du joueur adverse. Mais finalement, en activant cette forteresse, lui il pouvait faire bouger de deux échelons, de deux niveaux, euh, un guerrier. Est-ce que ça pourrait être intéressant Eh bien oui. Ici, lui, il ne peut pas devenir roi. Pourquoi Parce que euh, la sphère militaire n'est pas la sphère dominante chez les bleus, c'est la sphère religieuse. Donc de toute façon, il ne peut, peut pas devenir roi. Et puis finalement, ça n'a pas grand intérêt de faire, euh, de, de, de faire accéder au trône un PNJ, sauf si, bien sûr, c'est un joueur qui est roi et que.. il vaut que ce soit un PNJ, bien sûr, qu'un qu joueur adverse. Par contre, si vous regardez bien, si je fais descendre celui-ci de 2, comme ceci... Après, si mon adversaire fait ça, ben moi je me retrouve bien à la peine puisque je ne me retrouve plus adjacent à la Cardinale Béatrice. Donc les deux pièces par église, eh ben, c'est loupé, je ne les aurai pas non plus, donc lui ne les aura pas mais moi non plus. Donc finalement cette manœuvre là de rester là et d'activer sa forteresse c'était plutôt malin puisque ça va me priver de cette récompense. Mais normalement donc on active la récompense qui est en bas de la carte. Et le tour est terminé, on va répéter la même chose pour le camp rouge. Donc le camp rouge on va révéler un décret, Alors, pour l'instant il n'y en a que 5. Je vais peut-être plus vous en montrer un autre. Il y en a certains qui sont un petit peu plus compliqués. On voit que celui-ci demande par exemple de replacer des soldats dans les, dans les châteaux qui n'en contiennent plus. Ça permet de, de redynamiser un petit peu le jeu en, en rajoutant des soldats. Sinon souvent ça va vous pencher vers conquérir plutôt des fermes, plutôt des, euh, plutôt des, des églises, etc. Sachant qu'il faut peser le pour et le contre l'avantage et les inconvénients d'aller chercher une ferme. Quand peut-être euh, le mouvement de cours qui va avec va vous désavantager. Ou quand peut-être la récompense ici ne va pas être intéressante parce que... Euh, je sais pas, vous allez euh, verrouiller un monarque de l'autre côté, alors que vous, vous aimeriez plutôt que, que le, le compteur ferme ne bouge pas. Bref, il y a beaucoup beaucoup de choses à, à prendre en considération. Le tour rouge se fait de la même manière, et puis ça se déroule comme ça pendant 4 tours, euh, à la suite de quoi on va déterminer un vainqueur à coup de points de prestige qui seront alimentés, je vous l'ai dit donc, par l'or, par les régions qui sont sous contrôle de votre famille, donc propre, pas la couleur mais le blason, et puis euh, éventuellement ce que vous aurez pu gagner en suivant des décrets. Il reste un élément, je vous avais promis d'en parler en, en fin d'explication, de, l'élément qui permet de faire le plus tourner les cartes secrets, euh, ce sont les traîtrises. Les traîtrises, elles sont en bas. Il en existe deux types. D'abord, au début d'un tour, vous pouvez choisir de donner deux secrets à un adversaire. Alors Vous avez maintenant compris euh, le poids, le, le, le, la valeur des secrets. Hein, donc c'est euh, quand même quelque chose qui n'est pas banal. Donner deux secrets pour, au lieu de jouer par exemple votre personnage bleu pendant le tour bleu, de jouer le personnage rouge. Donc vous le jouerez deux fois en fait. Vous jouerez une fois pendant que votre adversaire jouera bleu, et une deuxième fois quand tout le monde jouera rouge. Ça peut être important quand vous devez absolument renverser la vapeur d'un côté. Si vous avez par exemple un l'adversaire qui, qui va se retrouver monarque en rouge, donc il faut absolument activer chez les rouges pour faire bouger les lignes et puis, euh, et puis le détrôner. Ça peut être intéressant, mais c'est coûteux, donc c'est à utiliser avec parcimonie. L'autre option, elle est activable n'importe quand pendant un tour. Vous donnez un secret à un adversaire, vous placez donc ce blason ici pour vous souvenir que vous l'avez fait pour ce tour. Et vous avez le droit à un de ces, euh, une de ses récompenses, donc placer un soldat dans une région alliée. Augmenter le mouvement de cours de 1, c'est-à-dire que si je devais par exemple ici monter de 1, je pourrais monter de 2 ou descendre de 2. Je pourrais également gagner 4 pièces si je suis complètement bloqué parce que je me suis fait accuser et déposséder mes trésors, mais que je vais absolument pouvoir me déplacer au tour prochain, je peux aussi faire ça. Euh, ça peut me permettre de prendre deux secrets, donc j'en donne un pour en prendre deux. ça peut être éventuellement intéressant. Et enfin, changer la couleur euh, d'une zone qui est contrôlée, c'est-à-dire que par exemple ici, je pourrais dire, j'enlève ça, et à la place, je mets ça, donc ça reste dans la famille. Mais entre gens de la famille, bah, c'est une trahison. Ça s'appelle des trahisons. Hein. Euh, je voulais refiler mon église, quoi. Donc j'ai trahi mon royaume. J'ai trahi. Bah, c'est un jeu de trahison. Vous l'avez vu dans tous les sens. C'est la petite subtilité, donc qui permet de créer un petit peu de. Bah, d'imprévu dans un jeu. Et puis ça permet donc de faire tourner les cartes secrètes, d'avoir des... des accusations à parfois cinq cartes même, ce qui est assez marrant, parce que vous allez vous retrouver dans des tours finalement où vous allez visiter un autre joueur, mais un allié. Ah bonjour mon cousin, je viens voir ton château. Et puis bim, vous lui mettez cinq accusations dans la figure, il se retrouve détrôné ou tout en bas de l'échelle sociale. Et puis euh, malgré tout, en façade, vous gardez les courbettes et, les... et, les... et la façade, quoi, hein, ce, qui est... ce qui est donc assez rigolo. On l'a vu donc, c'est un jeu qui est pas très lourd en règles, parce que vraiment, honnêtement, euh, on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Il euh, y a quelques cas particuliers, mais c'est vraiment rarissime. Malgré tout, vous vous rendez compte à quel point c'est touffu, c'est-à-dire que énormément d'éléments s'imbriquent entre eux, entre euh, la, le contrôle d'une zone, mais les mouvements qu'elles vont engendrer au niveau court, euh, ce que ça va aussi engendrer sur les récompenses ici, ou bien sur le fait que, la place de roi soit ouverte ou pas à un certain type de, de sphère politique, selon euh, qu'elle soit en avance ou pas. Euh, la, le décret aussi qui va évidemment influencer le fait de, de faire bouger la cour. Si vous voulez absolument vous retrouver à côté de la cardinale pour récupérer les deux pièces d'or, bah peut-être que ça vous oblige vous à descendre dans l'échelle sociale. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup Il y a beaucoup beaucoup de choses à voir tout le temps. Donc un jeu peut-être à déconseiller à ceux qui souffrent d'analysis-paralysis, parce que là on peut littéralement passer une demi-heure sur un sur un tour à réfléchir en fait à la, à la meilleure option, malgré tout. C'est très drôle parce que c'est très thématique, et j'aime ces jeux qui euh, qui collent pas juste un thème sur une mécanique. Là on a l'impression que la mécanique a été faite pour le thème, donc le thème a été choisi avant, et ça c'est plutôt sympa. Euh, c'est un jeu qui peut être assez rapide à deux qui peut être très long à 4, d'autant que finalement... Comme on peut le voir, allez, je vais citer des, des séries comme Game of Thrones ou même dans l'histoire de France, il hein, n'y a pas à chercher bien loin, vous pourriez très bien vous retrouver monarque à un moment, dans une partie à 4 joueurs et puis dire à, à tel joueur bon allez, euh, je vais tout faire pour t'avantager, pour que tu sois en haut de l'échelle sociale, pour que tu récupères euh, pas mal de bonus de décret, en échange euh, tu me fais pas descendre du trône, tu bloques un peu les autres donc il peut y avoir plein de petites alliances, plus ou moins temporaires, plus ou moins euh, vicieuses aussi euh, qui vont se mettre en place, ça rend le jeu long, mais ça rend le jeu aussi vachement palpitant à savoir bien sûr que, enfin bien sûr à savoir en tout cas, qu'un monarque ne peut pas être la cible d'accusation puisque c'est lui qui est juge, donc il va pas se juger coupable lui-même, donc il a un certain degré d'immunité, c'est dur de faire tomber un monarque en fait il faut absolument avoir euh, donc les bonnes conditions ici, la bonne sphère non euh, par exemple ici la, la sphère religieuse et avoir un religieux qui soit prêt à monter si possible du coup c'est plus intéressant si ce religieux c'est vous donc oui mais euh, à défaut de mieux il vaut mieux faire couronner cette femme là donc moi je reviendrai tout en bas pour éviter que je gagne des points de victoire hein, et puis se dire que moi plus tard bah, j'aurai toujours de l'avance sur Luna et je pourrai donc euh, à mon tour accéder au trône plein de choses je vais peut-être trop en parler et puis vous embrouiller. Je pense que là, vous avez une vision, j'espère, à peu près claire de tout ça. Il y a vraiment de quoi faire. Encore une fois, potentiellement long. Très calculatoire, je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas les jeux calculatoires. Malheureusement, j'en ai dans mon groupe à qui je ne pourrais jamais, jamais présenter un jeu comme ça. Euh, pas prévu d'être traduit non plus. Alors, vous avez vu, il ya quand même relativement peu de texte. On a les décrets qui sont assez basiques. Ce qu'il a sur les cartes accusations, c'est uniquement du fluff. Ça n'a pas d'importance pour le jeu. Il ya juste à bien comprendre les, les capacités de nos personnages. Bon, une fois par tour, gagner deux, deux pièces pour gagner un prestige ça a à la portée d'à peu près tout le monde. Donc, c'est un jeu qui reste très accessible qui je pense qui offre une belle courbe aussi de, de progression puisqu'on en vient à prendre ses aises avec toutes ses mécaniques et puis à peut-être à voir plus loin à pas juste jouer le coup d'après mais le coup encore derrière et j'ai hâte moi à titre personnel de, de faire une partie à quatre joueurs pour, euh, pour me rendre compte un peu de, de ce que ça peut donner point noir pour l'instant pour moi il y en a un et demi la mise en place je sais pas moi j'ai peur que il faudrait voir un prototype physique j'ai peur que ces petits jetons là aient tendance à bouger beaucoup surtout si on en met un autre un blason de famille à côté avec un ou deux soldats j'ai peur que ce soit vite le, le foutoir et puis peut-être un problème de, li de lisibilité mais là qui est propre à, à Tabletop Simulator on voit que malheureusement bon, j'ai mal choisi j'ai pris des couleurs qui sont assez proches entre les deux joueurs et puis, bah, le fait de savoir que, euh, voilà, là, j'ai deux pions roses, ce sont les miens, euh, lequel appartient à un camp bleu ou un camp rouge. J'imagine que, comme dans Sea of Legends, on aura des petits cercles, des petits socles de couleurs à mettre. Donc là, on mettrait un socle bleu, ici un socle rouge, pour avoir une, une vision tout de suite, hein, une photo tout de suite des de, de, de, de forces en présence. Parce que là, évidemment, logiquement, elle, elle est sur une case bleue, donc, euh, en tout cas sous contrôle bleu, donc elle est forcément bleue. Mais si vous prenez la, la, voilà, la vue d'ensemble et qu'il y a 4 joueurs, c'est peut-être pas très, très lisible en l'état. J'espère qu'il y aura un boulot là-dessus. Sinon, pour moi, c'est beaucoup de fun. C'est pas une montagne de règles à apprendre, donc c'est du tout bon. J'espère vraiment, vraiment recevoir un prototype physique pour pouvoir vous le montrer d'ici peut-être, je sais pas, deux semaines. Si ça vient des États-Unis, au mieux de semaines. n'hésitez euh, pas si c'est pas fait à vous abonner pour, euh, pour l'avoir passé cette fameuse vidéo du proto si elle, si elle sort, euh, d'ici là euh, je vous invite à suivre cette campagne qui commence le 10 août, on peut espérer que ce mode tabletop simulator soit rendu public c'est pas le cas pour l'instant euh, pour que vous puissiez un peu vous faire une idée en tout cas on peut dire que Guildola a de la suite dans les idées gardez un oeil là dessus, on se tient au courant, mon mois d'août va être peut-être un petit peu moins calme que ce que j'avais prévu j'ai quelques trucs là en, en réserve pour la fin du mois gardez l'œil ouvert, passez de belles vacances et je vous dis à bientôt